Pédagogique, c'est un ensemble d'outils et de ressources qui sont à destination des animateurs ainsi que des équipes éducatives qui leur permet de mener des activités ou des actions avec des jeunes ou des enfants. Alors dans celle que les Franca ont créée sur le thème des discriminations en lien avec l'exposition zoo humain, l'invention du sauvage, on y trouve des livres à destination des jeunes, des enfants mais aussi des adultes. Alors dans la malle il y a une vingtaine de livres. Euh, il y a des romans, des histoires pour enfants, des BD aussi. Et des rapports euh, par exemple de la DRJSCS sur la lutte contre les discriminations. Il y a aussi un DVD, un film. Dans la Malle, on peut y trouver un jeu qui s'appelle Discrinium. C'est un jeu auquel on peut jouer de 4 jusqu'à une vingtaine de joueurs. Euh, le but du jeu, c'est de faire deviner des mots qui peuvent euh, susciter des discriminations. Donc euh, Il y a par exemple euh, étranger, blonde, euh, obèse. Les joueurs doivent faire deviner euh, ces mots à leur équipe. Et ensuite, une fois que les mots ont été devinés, soit par du théâtre, par du mime, ou par du dessin, euh, il y a un débat qui est créé autour du mot. Donc un dossier pédagogique est aussi disponible dans la Malle. Dans ce dossier, on retrouve beaucoup de ressources bibliographiques et on y retrouve aussi un grand nombre d'activités qui sont faisables autour de l'exposition. Dans la Malle, on trouve aussi un support de type journal qui permet aux jeunes de suivre l'exposition de manière ludique. Donc dedans, ils retrouvent par exemple des images à rechercher dans l'exposition, des mots croisés, des personnages à identifier. Donc voilà, plein d'activités qui leur permettent de suivre l'exposition.